Le théâtre d'improvisation, je l'ai découvert vraiment par hasard, c'était il y a trois ans, euh, par une amie qui m'a fait découvrir euh, un match, euh, ce qu'on appelle un match d'improvisation, qui est un format particulier où euh, on est un milieu entre le culturel et le sportif, entre le, euh, du théâtre pur et un domaine qui est le hockey. Euh, et cette rencontre euh, qui est faite pour créer des histoires ensemble, m'a fait comme un déclic et m'a donné cette passion. Et donc je me suis lancé un peu dans l'aventure, petit à petit, et cette passion s'est agrandie, au point de devenir, euh, de devenir une grosse partie de ma vie. Euh, ça, au fur et à mesure, a influencé énormément mon, mon, mon affect et ma vision de voir l'architecture, puisque le théâtre apporte bien au-delà que juste de jouer. On apprend énormément de codes, aussi de la bienveillance et de l'écoute qu'on peut avoir, mais ça apprend sur la gestion d'une histoire et de quelque chose qu'on raconte à plusieurs, d'un projet qui part de zéro et sur lequel on va essayer ensemble, à plusieurs esprits, essayer de générer une histoire qui ait du sens. Et la liaison que j'ai avec l'architecture a fait que, j'ai été influencé par le théâtre pour développer des projets dans cette même philosophie, à savoir comment créer à plusieurs en prenant en compte tous les avis des acteurs autour du projet, comment intégrer toutes les données pour essayer de fédérer ensemble une histoire commune et qui ait du sens. Ma démarche, par exemple, c'est d'essayer de porter toujours vers le plus, qui est une démarche d'improvisation, d'aller toujours vers le oui, pour dire que sur une solution, une proposition, c'est d'essayer d'apporter, au lieu d'essayer de voir ce qui ne marche pas, c'est plutôt de chercher ce qui va marcher. Donc le théâtre a permis d'avoir cette philosophie d'écoute, de désamorcer des gens qui pouvaient être négatifs face à un projet, et de les intégrer très vite dans l'histoire. Voilà un peu l'influence que, que ça m'apporte. Alors il y a effectivement ce, le projet qui m'avait euh, tenu à cœur, c'était euh, la maison de quartier de Bayonne. Euh, la demande c'était de réhabiliter pour faire un, une, petite, euh, une petite médiathèque, maison de quartier, euh, un truc en gros où il se passe plein de choses pour aller avec la vie du quartier. Et, euh, J'aime beaucoup ce projet parce que c'est le premier projet où j'ai vraiment appliqué euh, ma méthode de théâtre pour établir euh, le projet. Donc J'ai essayé au maximum de prendre le. Les, de faire le projet comme si c'était une improvisation et on devait écrire une histoire. Donc de regarder euh, qu'est-ce qui se racontait, quel était le but euh, des usages, euh, qu -ce qu les, à, quelles étaient les attentes. Euh, et de voir quelle histoire on pourrait construire en le futur. Parce que je ne voulais pas définir un bâtiment terminé. L'idée, c'était de rester sur l'emblème et la symbolique du bâtiment. Donc, on est resté là-dessus et on a juste dit voilà, il faut un grand percement parce qu'il faut une grande fenêtre à cet endroit-là. Il faut une grande ouverture là parce que les gens vont s'ouvrir sur cet espace-là. On a vraiment mis que l'accent sur l'usage. On a poussé le vice même où on a établi un système de kit où on allait mettre des ateliers participatifs pour que les habitants puissent avec nous faire des ateliers pour construire l'extension possible de la maison. Parce qu'il y avait les parties chauffées, mais on avait des parties de stockage, des trucs d'ateliers, des choses comme ça non chauffées. Donc ça, ça pouvait être quelque chose qui pouvait être en dehors du bâtiment, dans une sorte de kajibi, quoi Donc ce qu'on avait fait, on avait fait un système de kit qui allait être euh, sur une grande partie livrée dans le principe pour répondre au programme mais qui pouvait être après facilement euh, euh, euh, utilisé par les habitants. Donc euh, l'idée c'était de faire participer les habitants à la méthode pour construire les outils, un peu comme une notice IKEA un petit peu et de voir comment ils allaient pouvoir moduler leur espace. Donc j'essaie de vraiment comme une histoire d'improvisation de prendre quelque chose qui est une proposition d'une personne et au lieu de la, re, de la refuser euh, de faire ce qu'on appelle en théâtre d'improvisation du oui et et donc de dire oui d'ailleurs on pourrait faire ça et c'est ainsi de suite qu'on a essayé de de construire une histoire dans un de dire eh oui d'ailleurs on pourrait faire ça eh oui d'ailleurs on pourrait faire un plus grand espace et eh oui d'ailleurs cet espace il pourrait être couvert et eh oui d'ailleurs cet espace couvert pourrait permettre à, aux gens de s'abriter quand ils font des fêtes et eh oui d'ailleurs pendant des fêtes ils pourront euh, faire euh, un mariage et eh ouais d'ailleurs le grand banquet euh, pourrait s'étendre puisque la, la halle pourrait s'étendre ah ouais d'ailleurs du coup faisons un truc qui s'étend et faisons un truc en kit c'est comme ça que est l'idée on pouvait voir cette fourmilière de, de, de, de, de plein d'idées, et euh, même si on mettait un bâtiment figé, euh, on, on sentait bien que le bâtiment allait vivre après, qu'il allait prendre son ampleur, donc on voulait pas quelque chose de défini. On rend vivant le bâtiment, quoi, au-delà des images, parce que c'est vrai que les images, euh, on fait des images, nous, euh, pour nos projets, des images 3D, c'est vrai que les personnages sont un peu... Et, alors on met des poussettes, on met des, on met des jolies... Euh, des jolis couples pour rendre vivant. C'est vrai que euh, rendre vivant réellement le lieu parce que là on montre un bâtiment avec des gens fixes. Donc, on pourrait, et comme notre démarche c'est euh, l'espace vivant, on pourrait ne pas montrer le bâtiment mais montrer comment il vit. Tu montres que il euh, y a un petit parce que nous il y avait un côté, y avait un petit côté euh, bar donc tu fais euh, comme ça et tu dis euh, tu prends ta bière, et tu dis bah c'est à moi une guerre, machin, et puis tu crées la vie du bâtiment, quoi, virtuel. Et t'as l'autre qui fait « Salut Gérard, c'est à moi », il pose. Ah, claque, l'autre il fait « hop, merci », il prend. Après il dit euh, « on... Salut Sylvie, euh... t'as fini de mettre… Euh... » Ah bah, les invités vont arriver. Et puis là, on voit des gens qui dansent, euh... Ils vont... et là on sent qu'ils se déplacent vers l'autre pièce. Et après on fait un autre focus, un peu comme dans un film où il y a une caméra qui montre sur un autre plan. Parce qu'il y avait un espace aussi créatif. Donc là on voit des gens, des enfants qui, qui, qui posent un objet puis un autre, comme ça. Et qui reposent. Et qui s'amusent. Ou alors, euh, ou alors euh, qui, qui, qui prennent des euh, trucs, qui modèlent euh, la terre. On les, on les voit faire une sculpture parce que c'est pour montrer que cet atelier euh, marche. Pour montrer comment est, est l'espace on dit que voilà par exemple il peut avoir des, des placards sur lesquels on peut, on peut prendre des trucs et, et retailler euh, parfaitement les, les matières euh, les, les matières pour, euh, pour faire l'atelier quoi a un projet on a un projet d'école il y a un lieu et on raconte une histoire et ben là c'est exactement pareil c'est du spectacle vivant et euh, et je finirai même par, et je dis là-dessus, Augusto Boal, euh, qui fait un parfait lien euh, entre le théâtre, puisqu'il a créé le théâtre de l'opprimé, qui est de faire parler les habitants pour définir le projet de leur ville. Donc comme quoi tout part du théâtre.